Aujourd'hui, le 9 septembre, c'est une journée d'action entre trois pays, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sur le changement de climat. C'est quelque chose qui impacte sur nous tous, notre sécurité, nos économies et notre mode de vie. Nous avons tous vu euh, les inondations, les grands gels, les sécheresses qui impactent euh, tous les pays du monde. Alors nous avons décidé de prendre des actions conjointes sur le terrain, dans les pays concernés, par nos grands pays. Nos premiers projets concerneront par exemple en Afrique, le Ghana et l'Éthiopie, aussi en Inde, aussi en Mexique. Nous aurons des projets d'éducation l'adaptation nécessaire dans les modes de vie face au changement de climat. Pour discuter de tout ça, il y aura un, un séminaire à l'ambassade de Grande-Bretagne en Berlin aujourd'hui le 9 septembre. Vous pouvez suivre ça en direct sur nos réseaux sociaux. Aussi, vous pouvez participer en posant des questions ou faisant des commentaires, utilisant le hashtag qui sera sur l'écran en fin de cette blog. Et pour symboliser notre coopération, je ferai un tweet conjoint avec Monsieur le ministre français Laurent Fabius et mon collègue allemande, Madame l'ambassadrice ici d'Allemagne. C'est un effort de nos trois pays de sensibiliser les différents pays du monde aux impacts, aux aléas du changement de climat. Alors, participez avec nous.